pas pote, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première sur Battlefield 2042, mon gars, le jeu... De cette fin d'année. Les plus anciens sur ma chaîne se rappelleront qu'à l'époque je faisais déjà des vidéos sur Battlefield One avec Lo One en duo. C'était trop trop cool. On rigolait de ouf. Moi j'ai toujours bien aimé ce genre de petit BF. Même si c'est des jeux que je prenais différemment et auxquels je jouais différemment. Je sais que BF 2042 est un jeu qui était vraiment très attendu. Donc au début j'étais un petit peu sceptique en mode moi je sens peut-être venir le surplus de hype qui va en décevoir quelques-uns. Donc j'ai testé la bêta, la bêta j'ai kiffé. Franchement, la bêta, j'ai vraiment bien aimé. J'ai joué en squad avec Domingo, Rivenzi. Même tout seul et franchement c'était un grand grand kiff Hier j'ai fait mes débuts en stream dessus J'ai passé deux bonnes heures avec des bons enchaînements D'ores et déjà hein, voilà vous pouvez les voir euh, Quelques kilos sniper par-ci par-là Même au fusil d'assaut j'étais plutôt J'étais pixel franchement il était pas mal je passais Vraiment beaucoup de, de bons moments sur ce jeu Donc euh, je me suis dit bah tiens c'est quoi je suis dans le mois Une vidéo par jour pendant un mois on envoie une petite vidéo BF Et si ça vous plaît vous n'hésitez pas à me le dire Et j'en referai avec grand plaisir Petite astérixme voilà comme ça Sur cette vidéo c'est que ce sera pas du live Gameplay mais ce sera du live commentaire donc en gros, je vais commenter un gameplay que j'ai fait en off et qui est très bon à mon sens. Voilà, Mathéo fera un petit peu de montage pour rendre le gameplay encore plus smooth. Vous aurez les meilleurs moments. C'est un gameplay qui est en mode percé. Voilà, donc en fait, sur ce BF, si je ne dis pas de bêtises, il y a les deux modes phares, conquête. Conquête qui est un mode, une sorte de domination à la BF, où tu dois prendre des points, etc. nana, Faire des rotations, tu joues en escouade. T'en as un qui détruit, l'autre qui réa, l'autre qui fait des kills. Mais sinon, d'autres peuvent aussi réa les autres. Il n'y a pas que un gars qui est dédié à ça. Bon, au global, c'est vraiment un truc. Si t'es avec des potes, si t'as vraiment envie de faire le Capitaine de guerre Tu peux te la donner Le mode conquête C'est top pour ça Personnellement Je suis allé au mode percé Le mode percé C'est un petit peu plus brainless Comme le joueur Call of Duty Que je suis C'est un mode Où t'as une équipe qui doit attaquer avec un nombre de vies limité et au fur et à mesure des points qu'elle capture de l'équipe qu'elle doit défendre, elle gagne des vies, je crois, si je dis pas de bêtises. Et t'as une équipe qui doit défendre. Ce qui fait que t'as besoin de moins de coordination que le mode conquête Ou à des moments, le mode conquête, pour pouvoir attaquer des points ensemble, pour pouvoir rotate, etc., ça demande un peu de teamwork. Alors que le mode percé, je dis pas que ça demande pas de travail d'équipe, hein, ce n'est pas le sujet. Mais disons que vu que tout le monde doit attaquer le même point d'un côté et tout le monde doit défendre le même point de l'autre, ça te facilite un petit peu les interactions, on va pas se mentir. Donc, je suis allé dans le mode percé et j'ai retrouvé ce que je voulais. De la bagarre dans ce gameplay, parce que je fais un bon gameplay, un bon score, etc. J'ai des bons enchaînements, des bons kills. Je joue au fusil d'assaut quasiment tout le long. Je kiffe bien le sniper également. Et franchement, ce Battlefield 2042, c'est des sensations que je kiffe bien. C'est différent d'un Call of Duty, bien sûr. Vanguard, c'est très nerveux, Vanguard, alors que BF, ça l'est aussi à sa manière, d'accord J'aime bien les déplacements et tout. Un truc par rapport à la bêta que j'ai pas trop aimé, c'est qu'ils ont réduit le slide. Moi, j'ai beaucoup le slide, tu vois, le fait de pouvoir slider comme ça en pente et tout, ça me rappelait Apex Legends et je trouvais ça vraiment très stylé, sachant que je crois que Apex Legends c'est aussi yé, donc je me disais ah, putain ils ont ramené ça dans Battlefield, c'est plutôt positif, mais là ils l'ont nerfé euh... <rire> t'as un peu moins de savon sur le genou quoi. <rire> franchement je te jure que t'avais du savon sur le genou, tu fonçais fort comme ça, c'était marrant, alors que là ça, ça allait un petit peu moins. Au global, pour commencer donc tu as euh, les classes comme d'habitude, c'est euh, sniper, médecin, etc. Tu peux faire les pro tes propres classes. T'as des armes que tu peux monter également pour choper des nouveaux accessoires. Là, par exemple, je joue un fusil d'assaut avec les accessoires de base, d'accord. Donc c'est pour ça qu'à un moment vous allez voir mon arme avoir un gros recul. Mais au fur et à mesure de mes games, euh, là par exemple euh, après ce gameplay, je suis allé checker les accessoires que j'avais débloqués. J'avais des nouvelles mires donc, donc des nouveaux viseurs, j'avais une poignée, j'avais des nouvelles munitions. Vraiment, c'était beaucoup plus cool et c'était beaucoup mieux parce que du coup, t'as une arme un peu plus stable. Alors que là j'ai une arme, frère. Si je tire comme ça en direct, je touche le plafond comme quand les mecs. Euh, circoncis font pipi tu vois j'en sais <rire> Bouger de mettre un petit peu la garde ou de tirer au coup par coup Ça rend la chose un petit peu euh, golerie Bref, ce BF du coup, euh, moi j'aime bien C'est très nerveux, vraiment c'est très nerveux Mais à la BF, avec un time to kill à la BF D'accord, c'est plutôt pas mal Moi ça me plaît, ça change des time to kill très rapides Où tu meurs vraiment très rapidement Ça veut pas dire que tu peux pas tuer vite hein. Franchement sur ce BF si tu tires bien un petit peu haut du corps etc Ça peut partir extrêmement vite ok Mais la manière dont tu rushes, la manière euh, dont euh, tu vas trouver les Enfin euh, la manière dont sont les maps Donc assez grandes la manière dont tu peux contourner certains bâtiments etc Arriver par derrière, faire un car. Le côté un petit peu tac, tu peux te self heal, tu peux réa des types etc, le, le teamwork un peu exacerbé, ça fait plaisir. Alors vous verrez pendant ce gameplay, il y a plusieurs moments où je pense, parce que ça c'est un, un, un des petits points noirs de ce début de BF, c'est quelques bugs, en tout cas j'ai le sentiment. Bon, ce BF il y a quelques bugs, hein. euh, il y a des moments où les mecs il est littéralement au-dessus de mon cadavre, et là comme ça, il fait des squats au-dessus de mon cadavre. Euh... Vraiment, déjà, il se la donne, il me montre qu'il est là et tout, mais le mec ne veut pas me réa. Alors, comme s'il ne pouvait pas, donc j'ai l'impression que c'est un bug, mais je me trompe peut-être. Et à côté de ça, réellement, si tu joues le jeu, que tu réa un peu les mecs, que les mecs te réa, qu'il y en a un qui réussit à se débarrasser des véhicules, on va en parler après, ça rend la chose un peu digeste. Et si dans tes déplacements t'es intelligent, alors vraiment, tu peux réellement faire des carnages. Moi, la plupart des, des, des kills et des séries de kills que j'ai fait dans ce gameplay, c'est des séries de kills. À des moments, je me suis dit, putain, mais le mec, il se pas que j'arrivais de là, quoi, tu vois. Je me disais, ouais, c'est un petit peu bolsy d'attaquer cette zone, donc imagine, tiens, ils doivent garder le C1. Bah, voilà, je l'ai pris côté gauche comme ça, Oh bah tiens, ils m'ont pas vu. J'arrive sur C1, bam, un kill, deux kills, trois kills Et c'est à ce moment-là où tu sais que quand t'as fait le ménage, bam, les mecs peuvent avancer. Et même si tu meurs à un moment, avec les alliés qui arrivent derrière et qui commencent du coup à prendre le relais entre guillemets, bah t'es un petit peu sûr et ça va beaucoup mieux. Donc les sensations sont bonnes, c'est moderne, c'est cool, ça j'aime bien. Il y a certaines choses que j'aime pas. Par exemple, moi dans la bêta, j'avais aimé le grappin. Donc t'avais un grappin pour pouvoir aller encore plus vite, t'accrocher à certains endroits. Ça rend des trucs très dynamiques. T'as des tourelles et tout, tu peux faire spawn des véhicules, etc. classique. Mais il y a un truc que j'aime pas, et ça vraiment ça me donne envie de mettre la tête dans la cuvette à chiottes C'est le chien tourelle oh on en peu plus. Oh vraiment en fait si vous voulez il y, y a une sorte d'amélioration de, de combat, une option qui fait que tu peux prendre un chien qui va faire la tourelle pour toi et qui va se balader comme ça en tirant un peu partout il est destructible bien entendu mais ce chien c'est la lourdeur, tu vois tu peux courir à un moment et le chien il commence à te cartonner ta mère et ça c'est assez relou tu vois franchement ça c'est un truc que j'ai trouvé un peu relou mais sinon franchement les enchaînements de kills sont fluides, sont bons si tu te heal correctement etc entre 2-3 poses de kills tu peux vraiment faire des grosses grosses grosses séries, bon t'as pas de kill streak pour te récompenser de tes grosses séries mais en terme d'XP, ça te fait monter bien haut, bien vite. Personnellement, je vais être avec vous. Moi, dans les FPS, j'ai toujours eu du mal avec un truc, c'est les, euh, les putains de véhicules. Les véhicules dans Battlefield, ils sont nécessaires. Les véhicules dans Battlefield, ils sont nécessaires parce que les maps sont grandes et à des moments, ne serait-ce que pour rejoindre un point, si t'as pas envie que ton expérience de jeu se transforme en marathon warfare, t'es obligé de prendre un véhicule pour t'approcher. Mais vraiment, les mecs qui sont dans les tanks, les mecs qui sont dans les aéroglisseurs. Oh, des aéroglisseurs Y a certaines maps, t'as des aéroglisseurs Glisseur, mon frère, tu envoies comme ça voler à droite, à gauche et tout, c'est n'importe quoi. Je dirais que c'est une composante qui est importante, qui compte totalement. Je suis sûr qu'il y a des joueurs qui, qui regardent cette vidéo qui disent Ouais, moi je suis joueur tank et tout, je suis vraiment chaud. Ouais, moi je suis joueur hélico, ça me l'a dit. Mais moi qui suis un joueur euh, marathon, <rire> moi qui suis un joueur marche à pied, Johan Diniz, tu vois, euh, gros, c'est pas la chose que j'affectionne le plus, mais je reconnais qu'elle est nécessaire. Faut faire avec, faut faire avec. Et franchement, si tu joues avec des potes et que t'en as un qui essaye de focus pour bien les détruire, tu peux même faire pas mal de kills en en détruisant un. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. En ce sens, c'est plutôt cool. Je vais parler d'un défaut euh, que je trouve dans le jeu. Alors, je me suis peut-être fait des images sur IA, mais je me disais, ok, Battlefield, ils sont connus, ils sortent que toutes les 3 ans, on va dire, de 3 ans BF à peu près. Euh, quand ils sortent un jeu, en général, il est beau graphiquement et tout, et nana, il est bien opti, etc. C'est un truc que tu peux pas dire sur ce BF, c'est bien opti, parce que mon frère sur PC, ma mamie <rire> T'as beau avoir une très grosse config pour aller taper le max en termes de, de, de, de qualité, de FPS et tout, c'est une galère sans nom, il te faut un PC de fou. Alors, bien sûr, ils vont peut-être faire des mises à jour etc pour pouvoir améliorer tout ça mais pour l'instant c'est vraiment chaud je vais être avec vous pour l'instant c'est très chaud là ce gameplay que vous voyez j'ai tout en moyen et, et, et ça va niveau FPS ça va genre je sens que c'est fluide et tout moi personnellement j'ai pas eu de soucis mais j'ai pas été en high quoi je suis pas allé tenter genre franchement à l'heure actuelle et c'est peut-être choquant de le dire mais Vanguard est plus beau euh, que Battlefield à config égal alors que moi j'ai une 2080 qui est quand même une carte graphique ok j'ai une 2080 chez moi au local j'ai une 3070 j'espère que ça ça tournera peut-être un peu mieux bon vas-y je sais pas c'est quoi le mieux en 3070 et 2080 je suppose que 3070 est mieux mais en tout cas, sur l'optimisation ils sont totalement ratés hein. le jeu est trop mal optimisé il y a plein de petits bugs de merde à un moment j'ai essayé d'aller dans le mode portal donc en fait le mode portal ce que j'ai compris c'est en gros euh, des serveurs dédiés à où des mecs peuvent des fois créer des parties personnalisées et tout donc j'ai vu des, des matchs à mort par équipe je me dis oh putain en fait de ça merde que je peux rejoindre un petit match à mort par équipe Comme je faisais de temps en temps sur BF1 ou Battlefield 1 J'ai pas réussi à rejoindre les serveurs En fait ça me mettait dans une file d'attente illimitée avec une erreur Alors bon le jeu vient de sortir bien sûr Mais j'étais là bon ok c'est pas terrible Donc pour l'instant c'est conquête, percée Ou alors le mode portal où de temps en temps t'as des bugs sur les serveurs Tu sais pas pourquoi Mais bon ça fait partie un peu du folklore et d'une sortie de jeu J'ai lu euh, quelques premiers retours il y a pas mal de personnes qui apprécient le jeu Mais parmi les déçus j'ai l'impression qu'il y a deux catégories. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire mais j'ai l'impression qu'il y a deux grandes catégories de déçus sur ce jeu. Déçu numéro 1 Joueur Call of Duty qui a arrêté la licence depuis quelques années ou en tout cas qui est déçu de celle-ci. J'ai vu les trailers de Battlefield 2042 et je me suis senti hypé à la mort. J'aime pas trop euh, Vanguard parce que notamment l'époque me plaît pas et je trouve qu'on en a trop fait avec les guerres historiques alors que Battlefield 2042 me promet un gameplay dynamique nerveux et moderne. Sauf que je n'ai pas spécialement de euh, expérience sur Battlefield. Et on arrive sur le jeu, je me suis rendu compte que des aéroglisseurs pouvaient m'écraser ma grand-mère, que je pouvais prendre des snipers cross the map sans avoir rien à faire. Je remarquais également que 4 alliés peuvent passer successivement à côté de moi sans me réanimer. J'ai pas un fight toutes les 3 secondes. Les spawns sont particuliers parce que soit tu réapparais sur un allié, soit tu réapparais dans un bâtiment, enfin dans un bâtiment, dans un, dans un véhicule que je ne contrôle pas. Je vois que 10 mecs par map parce que je sais pas exactement comment ça fonctionne et mon expérience de jeu s'en retrouve troublée. Résultat, j'ai placé de grands espoirs dans un jeu qui semblait moderne et qui pourrait peut-être prendre la suite de mes passions et me raviver ma, ma flamme des fps et malheureusement je n'ai pas réussi à trouver ceci dans battlefield donc je suis déçu à l'heure actuelle la seul conseil que je peux donner pour vous les gars adaptez vous moi je vous jure que les, les le premier jour de stream que j'avais fait sur la bêta j'étais nu à chier je comprenais rien j'étais au mode conquête j'étais perdu dans mes déplacements et tout je dis pas que c'est extraordinaire pour l'instant mais je saisis au moins un peu plus la chose et en réalité vous avez une pépite entre les mains ce jeu est vraiment excellent et moi je kiffe moi je kiffe je trouve que dans la prise de gunfight dans les coups de snipe que tu peux mettre dans les modes et tout c'est vraiment sympa on va passer au deuxième programme profil des déçus de ce que j'ai observé. Deuxième profil de déçu de Battlefield 2042. Je suis un OG joueur BF, ça fait 10 ans que j'y joue. J'ai été déçu par certains BF qui sont sortis les dernières fois, et j'espérais via Battlefield 2042 retrouver la grande époque de Bad Company 2, Battlefield 3, etc. Les jeux modernes, un petit peu avec un gameplay qu'on apprécie et tout. Mais je trouve ce Battlefield 2042 trop casu, les déplacements sont trop rapides, le time to kill est mauvais, ça je n'apprécie pas. Ce n'est pas le vrai esprit de Battlefield Battlefield que je connaissais il y a 10 ans, le jeu s'est casualisé <rire> et c'est là où moi quand je lis ces mecs qui sont des vrais joueurs BF, des OG, donc ces mecs ils connaissent qu'il font mieux que moi. moi, moi à tout péter sur BF dans ma vie j'ai moins d'une centaine de parties, eux ils doivent en avoir 1000 tu vois donc ils s'y connaissent largement mieux que moi et c'est là où je me dis c'est peut-être ça le truc qui cloche, c'est à dire que moi j'arrive à adorer BF <rire> et eux les OG n'aiment pas est-ce que peut-être la raison de pourquoi moi j'aime Donc je trouve que ça a un côté assez nerveux J'adore la prise de game fight J'aime bien le time to kill J'aime bien les enchaînements que tu peux faire J'aime bien les déplacements Est-ce que toutes les choses qui, fait que, qui font que moi le joueur Call of Duty De base j'aime Battlefield Est-ce que c'est pas les raisons pour laquelle ces joueurs là N'aiment pas ce jeu Je sais pas Franchement j'ai envie de te dire, je ne sais pas. Mais j'ai vu les tweets même d'un céléborn, un truc comme ça, et il montrait que beaucoup de choses qu'on peut lire sur les critiques qu'on peut lire sur Battlefield 2042, il a ressorti des screens de JVC, on les lisait il y a 10 ans avant la sortie de BF3. Tu vois ce que je veux dire De la même manière que moi j'ai fait une petite vidéo pour défendre Call of Duty il y a quelques semaines là pour expliquer que dans la commu il y a beaucoup d'égris qui racontent des bêtises. J'ai montré qu'à l'époque à la sortie de MW3, 10 ans après tout le monde dit que c'était le saint Graal de Call of Duty, tout le monde qui fait, à l'époque des milliers de personnes lui chiaient dessus en utilisant des arguments similaires à ce qu'on entend tout de suite en 2021. Voilà, je me dis qu'il y a peut-être... Une, une sorte de ressemblance dans les critiques et dans la communauté, dans, la, dans les réactions de celle-ci. D'ailleurs, on va aborder un petit point. En 2021, je te fais une analyse un petit peu de fond. C'est un truc que j'ai utilisé pour défendre Call of Duty. Je vais l'utiliser aussi sur Battlefield. Beaucoup de personnes pensent que Battlefield va être ultra hype pendant un an, deux ans, trois ans. Tu auras full monde dessus. Que ça va intéresser le monde entier. Que ça va faire des top Twitch, etc. Nana, la folie, ma gueule. J'ai pas cette réponse tout de suite parce que le jeu est sorti il y a que deux, trois jours, tu vois. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a une tendance de fond et je vais la redire donc désolé si je me répète par rapport à d'autres vidéos c'est que j'ai remarqué en 2021 les jeux à 70 euros ne perdurent pas dans le temps à une époque où ta compétition tes concurrents sont des jeux gratuits qui eux sont mis à jour souvent et qui du coup s'ouvrent à un large public en étant gratuit. Rocket League, quand il, est, il, a, il a rebusé, c'est le moment où il est repassé gratuit. D'accord Quand il était payant, il avait une bonne commu. Je dis pas le contraire. Mais c'est la gratuité qui lui a permis de reboomer. CS, quand il est allé gratuit. LOL, gratuit. Valorant, gratuit. En fait, la gratuité, ça t'ouvre à un panel de gens beaucoup plus énorme Sachant que ces gens savent qu'ils peuvent jouer gratuitement, ils savent qu'il n'y a pas d'autre jeu qui va sortir et ils n'ont pas d'argent à mettre. Et donc, au pire, ils peuvent lâcher le jeu, puis revenir plus tard si une mise à jour revient. Exemple tout con, combien de personnes ici, moi aussi j'ai déjà fait, ont déjà joué à LoL, hardcore, puis arrêté deux mois, puis s'ils sont remis, puis ont arrêté, puis s'ils sont remis. Sur un jeu à 70 balles, tu peux pas faire ça. Sur un jeu à 70 balles, tu peux pas faire ça parce que tu vas jouer un petit peu, puis tu vas arrêter, une mise à jour va arriver, tu vas t'y remettre. Mais oh, d'un coup, boum, le prochain il sort dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an. Oh, et en même temps, mes potes ils ne sont pas remis mais en même temps les potes ils étaient peut-être pas là de base parce que le jeu vaut 70 balles donc oh, c'est dur de s'y remettre un petit peu Oh et puis derrière sur Twitch et tout c'est difficile de vendre une mise à jour comme quelque chose de cool parce que dans le public Il y a une partie qui l'a pas aimé, d'autres qui préfèrent les anciens, d'autres qui sont pas contents parce qu'il y a un jeu qui sort chaque année Et d'autres qui ne s'y intéressent pas parce que le jeu coûte cher Et c'est ce qui fait que à mon sens en 2021 les jeux à 70 balles ne perdent genre plus ni sur Twitch ni sur YouTube ni en hype entre guillemets Parce que c'est les jeux gratuits, tous les jeux qui, qui fonctionnent à l'heure actuelle sont des jeux gratuits qui fonctionnent en termes de hype dans le temps c'est ça que je veux dire Et à ce moment -là, là quand je dis ça, je vais laisser un tout petit silence si je dis ça et que le premier réflexe que tu là en écoutant mes paroles, c'est d'essayer de réfléchir pour trouver un jeu à 70 balles qui s'est maintenu dans le temps, style... J'étais à 5 Pour essayer de me prouver que j'ai tort, t'es vraiment... Je t'ai montré la lune et toi t'es l'imbécile qui a regardé le dos. C'est une tendance de fond. Il y a peut-être un jeu à 70 balles qui de temps en temps peut se maintenir en termes de hype, de statistiques, de Twitch, de YouTube, de, de tweets et compagnie. Oui. Mais l'analyse de fond n'en reste pas moins que tous les top games à l'heure actuelle Ce sont des jeux gratuits. Donc qu'est-ce que j'essaye de dire pour ça Maintenant on a parlé de... Hype, etc. Moi, je doute pas que Battlefield 2042 il y aura toujours du monde. Il y aura une grosse commu. Tu trouveras des parties super facilement, tout le temps, sans aucun problème. Et à ce niveau-là, si t'es un joueur et que tu te concentres pas sur des trucs aussi nuls que la hype, tu t'éclateras sur BF un an, deux ans, autant que tu veux, tu vas adorer celui jeu. Si, si t'aimes bien le jeu de base. Pour le reste, je pense que le jeu BF 2042 subira euh, le même sort, et je peux me tromper peut-être, hein, que les jeux à 70 balles. C'est-à-dire que dans deux mois, vous verrez. Dans deux mois, je, je suis Nostradamus. Dans deux, trois mois, vous verrez. Oh, oh Battlefield 2042, euh, oh, Il est mort, hein Oh, a plus personne qui tweet dessus, hein Oh putain, mais les vues sur Twitch, ils ont baissé dessus, hein Vous verrez, vous verrez. Les mêmes rabougris qui tiennent les mêmes discours sur les mêmes licences. Vous trouvez les mêmes débiles dans toutes les communes de ces jeux à 70 balles qui comprennent pas que le mode de consommation a totalement changé. Et... Vu que les modes de consommation ont changé, bah peut-être qu'un jour les éditeurs changeront. Et ça m'étonnerait même pas qu'à terme, peut-être sait-on jamais, vu qu'il y a un Call of Duty par an, qu'un jour ils tentent de sortir un Call of Duty multi gratuit. Ça m'étonnerait même pas. Après, ils font des millions de ventes sur un jeu à 70 balles. C'est pas non plus la MJC. Je pense pas qu'ils se rattraperont que sur des cosmétiques, même si Warzone leur amène du sale. Euh, ne serait-ce que pour Call of Duty. Et ça m'étonnerait que BF, qui est 2-3 ans de développement, sorte un jour en total gratuit. Mais peut-être que les mœurs évolueront. On ne sait pas. Y a bien eu Warzone après tout j'ai envie de te dire Bon en tout cas voilà c'était mon analyse et c'était mon avis Sur ce Battlefield 2042 C'est un avis qui est assez euh, voilà brut J'ai comme j'ai dit une dizaine de parties 15-20 parties à l'heure actuelle dessus Un peu plus si on compte la bêta mais je te parle sur le jeu final C'est un bon jeu, vous avez passé de bons moments dessus Si vous aimez bien les FPS vous pouvez vraiment vous éclater Jouer avec des potes c'est toujours mieux Jouer avec des potes, trouver des Discord Battlefield et tout Je vais pas, pas commencer à créer moi même un Discord BF hein. Je suis pas là pour sauver toutes les communes, commues Clin Mais en tout cas si vous jouez à plusieurs c'est encore mieux Et sinon franchement moi j'ai adoré Espace commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, si vous voulez apporter des détails, si vous voulez donner des explications, si vous êtes un joueur BF qui veut m'expliquer des choses, je suis preneur. Dites-moi en commentaire si vous voulez un live gameplay la prochaine fois. Je sais, c'est mieux peut-être un live gameplay que commenter un truc terminé, mais je pense que pour la première, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, je vous lâche la couille et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous